Écoutez-moi les voir la sapiens que vous avez bien suivi vidéo Vous allez voir le DUDU, le duel du dimanche que finalement je fais plus qu'une euh, fois toutes les deux semaines parce que c'est trop compliqué tout simplement de faire ça euh, toutes les semaines. Il n'y a pas euh, suffisamment de streamers parce que l'idée c'est vraiment de faire un BO contre un autre streamer, un autre créateur de contenu, un BO2 contre un autre créateur de contenu. D'ailleurs ce format peut évidemment évoluer. N'hésitez pas à me proposer un maximum euh, finalement d'évolution. Euh, tout simplement un maximum de fin, voilà, de, de me proposer des choses pour peut-être faire évoluer ce format format tous les dimanches euh, un bo2 peut-être bo3 bref j'en parle dans la vidéo parce que la vidéo est très très particulière il se passe des choses euh, qu'il ne s'est jamais passé dans les vidéos précédentes dans la vidéo que vous allez voir et à un moment j'en parle donc vraiment je vous invite à regarder la vidéo dans son entièreté euh, elle n'est pas très très longue pour le coup et, euh, et comme ça voilà on peut vraiment euh, euh, discuter tous ensemble alors aujourd'hui je joue contre Jeff Ougland Jeff Ougland vous devez connaître c'est un streamer nord-américain euh, alors, j'ai décidé de jouer deux decks fun, parce que j'ai beaucoup joué des decks tryhard ou semi-tryhard dans les vidéos précédentes, en tout cas dans les euh, duels euh, précédents. Là, j'ai décidé, peut-être à tort, vous verrez, euh, de jouer deux decks... Euh de deck fun, alors le deck des gardiens, basé sur Nebula, où on fait Nebula, et on enchaîne finalement avec tous les gardiens derrière. Donc c'est un deck qui fait des points, c'est super agréable. D'ailleurs, vous avez été nombreux à passer une finie grâce à ce deck-là. Euh, mais voilà, en tout cas, en ladder, c'est indéniablement un deck hyper hyper cool. Et le deck Shana, que je vous avais proposé il y a euh, quelques temps aussi, qui est plutôt pas mal. Voilà, un bon deck avec un bon win winrate. Euh, et puis Shana, voilà, ça a été up. Blue Marvel, Kaza, Onslow on a de la mystique et on fait plein de points. Donc ça, c'est très très très cool aussi. C'est deux decks que j'ai préparé que j'ai proposé en vidéo, je vous invite si jamais les decks vous plaisent à aller euh, bah, jeter un, un petit coup d'œil. Voilà. J'espère que le BO euh, va vous plaire, euh, que les matchs vont vous plaire. N'hésitez pas à me dire, à, à proposer des choses. Hein. C'est un format qui est encore jeune, hein. je crois que je n'ai même pas encore fait 10 parties Enfin, euh, il n'y euh, a pas eu euh, 10 vidéos comme ça en mode battle euh, sur la chaîne. Donc, enfin, euh, on n'est pas encore à 10, je veux dire. Donc, euh, voilà, il y a encore vraiment la possibilité de, de le faire évoluer, ce format. Et euh, je suis preneur de plein de propositions euh, différentes. Donc, euh, voilà, j'espère que ça va vous plaire et bon visionnage. Et c'est parti, on démarre tout de suite contre Jeff Oogland. Euh, je vais commencer avec le Shana euh, en mode Mbaku qui fait sa petite pirouette à la fin. Et ensuite, on partira sur... Euh euh, bah soit le, le deck euh, Orca, soit le deck des gardiens, tiens. Le deck des gardiens qui a été euh, pas mal populaire sur YouTube et euh, que vous avez particulièrement adoré. Euh, alors, on a une main qui est intéressante. On a cette Storm, cette Shanna. On n'a pas de follow-up, mais on a quand même une belle probabilité d'en avoir. Je vais sûrement Ant-Man sur la ligne du Storm. Donc, je vais être sûr, je vais jouer à gauche, vu que dans tous les cas, ce lieu, je vais le péter. Donc, euh... allons sur le Clintar. Donc là, normalement, à part si je pioche Blue Marvel ou Onslow, je devrais pouvoir enchaîner. Ok, Maria Hill, c'est bien. On va Maria, Vision, ça peut permettre un follow-up. Donc, il a dans sa main Vision, donc ça veut dire que c'est euh, peut-être une version... Soit, euh... attendez on va regarder déjà le nombre de cartes dans son deck, 7 Sept... cartes dans le deck donc ça veut dire que c'est pas une version Thanos, ça peut être quand même une version Logjo, pourquoi pas une version Lockjaw Thor, Vision peut être jouée avec Shuri, euh... Vision reste une excellente carte. Angel, ok. Vastorm à gauche. J'ai même envie de. La clé c'est est quoi Est-ce qu'on fait pas Shanna, Blue Marvel et à la toute fin. Enfin, euh, pardon, Kazar, Blue Marvel et à la toute fin on fera euh, euh, Shanna On verra. En tout cas, le... il a Angel donc c'est un deck un peu. qui va jouer on curve. C'est un peu bizarre de voir Angel. Enfin, Angel et Vision plutôt. Ouais, parce que ça hein, c'est une carte de, la... de la main de l'adversaire donc. Euh peut être problématique pour lui. Il y a, cette pole, il y a une Polaris qui est jouée. Et okay, donc là on va à Khazar à gauche, j'imagine. Bon. On reste pas trop mal hein. Franchement, elle est jolie cette Polaris. On dirait un petit destroyer. Un petit, un petit destroyer, ouais. Ok. Donc à gauche, ça devrait être bon. Je pense avec le Blue Marvel au mid. Ouais. Ok, on a la possibilité de faire pas mal de, de cartes à la fin. Avec Shana, Mbaku, Iron Fist, on peut clairement remplir des lignes. Euh... Le problème c'est qu'il y a ce Jeff qui peut se déplacer, donc l'Angela peut être grosse. Après on est sous Khazar et sous Blue Marvel, donc nos créatures elles seront pas mal. Genre le Mbaku il sera à 4, l'Iron Fist il sera à 4. Je ne sais pas si ce sera suffisant. Il y a cette vision qui peut se déplacer. Mais ça ne suffira sûrement pas à gauche. À part s'il joue Doom. Peut-être que sur la fin, il va Doom et essayer de gagner à gauche. Donc là, c'est quoi le play C'est Iceman. Mbaku. Euh, non. Euh, Mbakula. Shana ici. On remplit toutes les lignes. Honnêtement, c'est gourmand. Hein Honnêtement, c'est extrêmement gourmand. Je sais pas s'il si va pouvoir contrer cela. Est-ce que c'est pas l'inverse Genre au mid il a quand même beaucoup mais il peut déplacer Vision. Moi ouais, franchement je suis à l'aise avec cette idée. Enchantress sur Blue Marvel, c'est un peu chiant. Ah, j'ai peur que ça ne suffise pas. J'ai peur malheureusement que ça ne suffise pas. Non Dommage. Ouais, l'Enchantress qui... Est-ce qu'avec Enchantress, ça aurait ça aurait dans tous les cas pas fait le compte, hein, je pense On aurait rajouté 4 à gauche, euh, à droite. Ouais, dans tous les cas, c'était... Dommage il a... En fait, il a pas assez mis à gauche, ce qui fait que la ligne finalement du Storm, il a vraiment bourriné de lignes avec pas mal de points. Ange... Bah, L'Angel, elle arrive à 10 à la fin, c'est énorme. Hein, avec euh, tous les cartes de déplacement, Nightcrawler, Jeff. Donc ouais, l'Angel a carry. La curve Angel a carry. Euh... Et puis finalement, on prend le Blue Marvel. Ouais, c'est pas évident, hein. C'est pas évident Il s'est vraiment concentré sur deux lignes Et ça a été finalement sa, sa puissance ici Enfin sa puissance a été générée par ça Ok Mbaku Maria Hill Storm C'est quand même assez fort pour prendre une ligne Il y a Labo Maria L'idée c'est qu'on peut Ah je crois que je vais Snap en vrai Je pense qu'il il a décidé de snapper mais en fait c'est pas mal Maria Hill pour nous parce qu'on aura l'initiative, nous on va profiter de la Hill, enfin du Labo de Shuri et ensuite on pourra faire Storm. Euh, bon lui il a l'air d'avoir pris le deck top meta. C'est pas très très grave, c'est juste beaucoup plus compliqué pour nous. On va pas storm ici. Ok donc on va ignorer le mid. Hein. On va abandonner le mid, ce lézard dans tous les cas il nous met trop mal. Le lézard polaris c'est beaucoup trop gros. Je pense qu'on va essayer de se battre à droite. Oh, Guider, avec ce blue marvel j'imagine. Ah non, ça marche comme ça. Ah ça s'est déplacé. C'est vraiment pas une bonne nouvelle. C'est même une extrêmement mauvaise nouvelle. Euh... Ouais, c'est compliqué là. C'est quoi C'est Blue Marvel ici. Et on va finir par euh, Mystic Shanna. Ça peut suffire en vrai, hein. Eh en vrai, ça peut suffire. Parce que on aura Mystic. En fait au mid ils vont. Les créatures elles vont prendre plus euh, 3. Plus 6. Donc ça va faire 18. Plus la carte de Shana. Après il faut gagner une autre ligne. Hein, mais je pense que ça peut être intéressant. Il y a sa 113 qui est joué Ça change pas. Ah si ça change. Euh... Ça casse ma Si Ça casse quand même la Shana. Donc euh... ça c'est un peu chiant. Ouais. Malheureusement. Je crois que ça ne suffira pas. On a ça qui est gros et ça suffit pas au mid. après on a Shana Titania, je pense qu'on va partir là-dessus. genre Titania là et Shana ici. je sais pas si ça va suffire mais malheureusement je pense que ouais je pense que c'est fini là. il doit y avoir stature hein, dans son deck j'imagine. Gamora ouais Gamora qui est grosse. non ça suffira pas. ok bon une game rondement bien menée mais malheureusement euh... Le, le deck en face est un peu trop trop top méta finalement par rapport au nôtre. Ici. Bon, le, le, le nôtre est pas mal. Hein. D'ailleurs, c'est un deck que j'avais évidemment proposé sur YouTube. Et on avait eu un très joli winrate hein, d'ailleurs. Euh, deck très bon pour passer à infini. Mais c'est vrai que voilà, il y a. Surtout que Jeff c'est quand même un bon, euh, un bon joueur. Donc forcément. J'espère qu'il ne va pas repiquer un deck top méta sur la deuxième. Sinon, ça va être problématique. Donc nous, on va partir sur notre. Euh, euh, il y a plusieurs decks fun, mais on va partir sur le gardien. Le deck gardien. Et Après, il y a le deck. Euh... Le deck gardien est cool. Ouais, c'est un deck qui fait des points, j'aime bien. Let's go. On le laisse créer. Euh... Bon, au moins, il pourra pas repiquer celui-là. Ouais, le deck qu'il a joué, c'est vraiment. À l'heure actuelle, le... je pense que c'est le deck le plus fort du jeu, même si en vrai, la méta est assez riche. Parce qu'il y a quand même des counters à son deck mais c'est vrai que c'est un, un deck qui fait beaucoup de points rapidement, qui peut bloquer des lignes, et qui. Et qui prend pas de Chang-Chi, Enchantress. Enfin voilà, c'est un deck un petit peu. C'est un deck équilibré en fait, très très bien équilibré. Par contre, si contre un deck avec beaucoup de points, il peut perdre. Mais c'est vrai que voilà, lui il a l'enchantress contre nous, donc forcément c'est compliqué. Bon, toujours un peu frustrant de prendre 10-0, mais ça fait partie du jeu. Et puis bon, j'allais pas rejouer Thanos, euh, les Thanos, les Deaths, les Doomwave, etc. Si jamais euh, je me fais rouler dessus, je prendrai Act pour les prochains euh, BO, histoire de pas jouer que des decks fun. Mais bon, là j'ai quand même pas mal joué des decks Tryhard sur les derniers euh, duels du dimanche, donc euh, l'idée c'était de changer un petit peu. Mais encore une fois, c'est euh, votre euh, votre programme, hein, si je puis dire. Donc c'est vraiment vous qui décidez. Si jamais vous avez envie que je joue des decks Tryhard, des decks un peu plus fun. Les... Le, les decks fun, c'est très bien. Ça fait passer. Enfin, euh, c'est très bon euh, en ladder. Hein, ça fait passer une fini tranquille. Mais c'est vrai que contre des joueurs très forts qui maîtrisent des decks très forts, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc là, on a une belle Gamora. On a le Grouto mid Il décide de se bloquer. C'est intéressant. Ah, il va sacrifier, non Tant oud. Ah, il va remonter dans la main. Waouh. Ok, Doki. Bon, ça va être dur, mais ça peut le faire. On libère une place quand même ici, si jamais on a le Doom. Bon, on a quand même des points à gauche. À moins qu'il joue Chang. Il va remonter encore avec Falcon. En démon. Wow. Et Falcon, waouh, cette sortie. Elle a l'impression dans cette sortie. Là et là. Bon. Ouais, l'angel va être énorme. Hein. L'angel va être énorme. Là voilà, il est sur un deck qui est un peu plus fun, donc euh, on, bon, la sortie est très très belle, hein, mais déjà sa version on va dire qu'elle est un petit peu plus... C'est un deck méta hein, comme, euh, comme plein de decks finalement, mais on est plus sur une version qui est euh, en dehors des tier list classiques, c'est-à-dire qui n'est pas dans le top 10 ou top 15 des decks. Donc je pense que déjà il y a match, il y a un peu plus match pour le coup, donc c'est un, une liste remontoire mais qui est très très cool aussi. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est voilà, c'est à vous de décider. Soit vous avez envie, après ça peut dépendre de l'adversaire, mais euh... soit vous voulez que je joue des decks euh, PT, soit vous voulez que je joue des decks fun, soit des decks ultra fun. Là je pense que c'est des justes milieux que j'ai pris entre quelque chose d'assez euh, assez sexy, mais en même temps, voilà, il y a quand même des. il y a des vraies combinaisons de cartes, hein, que ce soit dans cette version-là avec Nebula et plein de points derrière, ou alors dans l'autre version euh, avec les, euh, le... le fait de mettre plein plein de créatures et Blue Marvel euh, Khazar. Donc là, malheureusement, on est derrière. On est un petit peu trop derrière. Ouais, Je pense qu'on va tout simplement décider de partir ici. Ouais, Quand le, Bast, quand le Beast pardon, et le Falcon sont joués, c'est évidemment toujours un peu chiant. Et le problème, c'est que cette Nebula, finalement, elle a pas pu proc. C'est ça le truc. Je pense que Storm nous aurait mis super bien. Mais... Euh Mais c'est vrai que la Nebula, ici, elle a pas accompli beaucoup de points. Ok, on a la Nebula. On snap hein, quand on a Nebula, c'est important. Ça dépend, on va quand même attendre. Ça ouais. a bien fait d'attendre. On pourrait snap parce qu'il a perdu son beast. Son deck il est quand même vachement dépendant de ça. Le problème, c'est qu'on a une main qui est super lente. Je pense que si on piochait un truc curvé, on est censé jouer. On est censé quand même snapper. Quoique lui, il a vraiment perdu une carte importante, mais... Ok, donc Rocket, c'est bien. Ça rattrape. Storm. On va Storm ici. On va Storm au mid. Je dois Snap. En fait, j'ai perdu Gamora, ce qui est trop chiant. Je pense que... Après, j'ai un joli Drax derrière. Hein. Genre euh, Storm Drax, ça fait quand même des points. Hein. Très relou. <rire> J'aurais Windows Byte sur Tour Stark, j'ai joué un peu vite. Mais je considère que à droite, je vais abandonner. À droite, je vais clairement abandonner. Ok, Le démon qui a été joué à droite. Donc ça c'est cool. Donc là il va falloir jouer un truc curvé. Ce sera un Groot. C'est pas mal Groot. La question c'est est-ce que ça, ça fera assez de points Bah L'avantage c'est que là s'il a pas son falcon il est quand même bloqué. Il a quand même deux créas à gauche. Donc euh, deux mauvaises créas on va dire. Enfin il a zéro de puissance. Et on pourra faire peut-être la Gamora à gauche. On verra. Je Groot. Il y a l'Angel. Il y a le Mysterio. Okay. Donc euh, vous voyez il manque... Ouais on est bien. On va peut-être snapper. Un peu tard. Je pense. Ouais. C'est dur de snapper avant parce que. Bah en fait notre sortie, elle est cassée par Nebula, mais c'est vrai que lui hyper beast. Qui est quand même une carte importante. Donc on aurait pu faire ce snap opportuniste, mais si on le fait pas, c'est pas grave. J'ai un T2, je snap avec une curve. Non. Ok, on va pas abandonner parce qu'on a quand même une. Justement, notre curve est super bien étudiée, donc on est censé en avoir une au prochain tour. Donc on va tout... Par contre, là, si on pioche Polaris en Doom, forcément, on est dans le mal. Kyln, Kyln c'est bien pour nous. Ah, ah, je pense qu'on a perdu là-dessus. Kyln, c'est super bien pour nous. Euh, on est toujours mieux que lui sur les premiers tours. Après, euh... je sais pas, on va voir. Parce qu'en vrai, on peut quand même grouter into Dra... Rudy, je crois, hein, dans cette session. On va quand même Grotomide. Hein. On va quand même Grotomide. Le démon. On rattrape. Hein. Le problème, c'est que là, on peut pas Drax. Ça va être ça et ça. Un Mysterio. Il y a un Hitmonkey, ouais. Bon, on a, après, on a Doom. Hein. Donc, normalement, le mid, euh, quoi qu il va peut-être nous manquer un petit peu. et ouais, même avec Doom, il va nous manquer. Ouais, c'est le T2 qui nous manque hein, au début. C'est dommage, on avait le Doom. Après, est-ce qu'on peut gagner les autres lignes Ça va être compliqué quand même. À moins de claquer un Polaris pour euh, ramener un Hitmonkey. La probabilité, elle est quand même hautement euh, improbable. Alors, <rire> ça va être compliqué, hein. Ah, c'est vraiment frustrant. Bon. En vrai, euh, on est pas mal là en point Sur cette ligne. On est juste derrière au mid. C'est un peu dommage. La question c'est, est-ce qu'on peut quand même gagner Ah il nous manque un point un point et c'était bon. Non, on va, on va être sérieux. Ah, c'est dommage, il nous manque un petit point. Ah, c'est le T2. Hein. C'est le T2. Ou alors, il fallait peut-être abandonner au mid et faire Storm, mais je pense pas. Bon, là, on va snap. On va quand même regarder le lieu. D'accord, OK. Euh... plutôt Nebula au mid je pense bon normalement c'est pas un, un lieu qui nous aide pas mais qui l'aide pas forcément non plus à voir ah dommage Tra, on avait enchanté Gamoras et c'est le Daredevil qui tombe oh il n'y a rien qui va il n'y a rien qui va il n'y a absolument rien qui va Là c'est notre dernier euh, dernier game. On espère en espérant gagner. Non tant pis pour nous. Groot oh, est bien, Groot au mid. Il y a quand même une belle proba qu'il aille au mid ici, même s'il y a Angela. Okay. Bon. Je s'appelle. Donc là, on a pris un peu d'avance au mid. Euh, on va enchantress à gauche. On va faire des points maintenant. Donc enchantress. Dommage pour la Gamora. Le Falcon qui fait du remontoir. Enchantress. Ok. Ouais, le problème d'Angel, c'est qu'elle sera énorme. Donc va falloir vraiment gagner au mid. Ah, c'est trop. Franchement, c'est vraiment trop frustrant l'Iceman le... sur la Gamora là. C'est vraiment trop frustrant. Bah, ça va être Star-Lord et on, fin... on va finir par Doom. Hein. Ouais Bah écoute, ok. Ça, ça change pas grand chose. Mais euh, ouais, le beast. Ouais, c'est un... Ça aurait été intéressant de voir ce deck-là contre notre deck Shanna, parce que c'est vraiment point contre point. Donc tous les deux, on n'a pas forcément de carte counter. On a juste tous les deux des decks à points, Mais là, on devrait perdre. Je pense, malheureusement. Bah écoutez, on se sera fait saucer. Euh, on se sera fait saucer. Ça me... Ça me... Comment dire euh, ça m'apprendra entre guillemets à vouloir jouer des decks fun mais en même temps c'est quand même euh, je sais pas en fait du, ce, ce concept là j'ai encore du mal à le je le travaille un hein, petit à petit euh, sur les decks du dimanche donc je, je, voilà encore une fois vraiment c'est intéressant qu'on puisse communiquer là-dessus est ce que vous voulez des, que des, des BO tryhard que des BO fun, mais dans ce... moi pas, j'ai pas spécialement dit à Jeff Hoogland de prendre un deck fun. Hein. Je lui ai dit tu prends deux decks différents, moi je prends deux decks différents et voilà. Mais c'est vrai que peut-être que je dois dire à, à l'adversaire, prends un deck fun, je prends des decks fun également. Euh... Après peut-être certains ne voudront pas jouer des decks fun, il y en a, ils n'ont pas envie forcément de perdre sur Youtube et ils ont envie de plus de montrer qu'ils gagnent, vous voyez. Donc je sais pas trop. Euh... Mais ça me servira de leçon, voilà c'est le mot que je cherchais, ça me servira de leçon. J'espère que ça vous a quand même bah, plu, diverti. En tout cas, on a quand même vu des, des belles combinaisons. Pas chez nous, mais plus chez l'adversaire. Euh, donc voilà, merci à tous. Euh, je vous embrasse fort. J'essaierai de lui reproposer peut-être euh, plus tard un, un jeu. Pourquoi pas, même j'aimerais bien faire évoluer ce format en mode BO3. Euh, pour vraiment avoir... Bon là, il y a eu 2-0, mais pour vraiment, si jamais il y a égalité. Parce qu'il y a eu certains euh, BO, il y a eu des égalités. Pour peut-être arriver à faire une, euh, une game encore supplémentaire. Quand il y a égalité. Et peut-être faire quelque chose comme ça. Genre deux decks tryhard ou semi tryhard. Et si jamais il y a égalité. Bah, le troisième deck, on doit prendre un deck fun. Deck fun contre deck fun. Enfin voilà, Et franchement, euh, proposez-moi des choses. Euh, là, ça doit faire que le 7 ou le 8 euh, duel du dimanche. Donc, encore une fois, ce, ce, ce modèle-là, il peut vraiment, vraiment évoluer. Donc, euh, à vous de me dire qu'est-ce que vous avez envie de voir, en fait, tout simplement. C'est votre euh, mode des modes battle, j'en fais tous les jours. Mais peut-être que vous, vous avez n'avez pas forcément l'occasion d'en voir tous les jours. Donc, euh, euh, surtout contre deux streamers ensemble. Donc voilà. Parce que là, c'est vrai que voilà, on s'est fait totalement stomper par la puissance de ces decks. Euh, soit la faiblesse des nôtres, mais là c'est plus la puissance de, des siens. Donc voilà, merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde